La PS1 Vous en avez une qui est à 25, je crois. 25 Avec tout ça Non, ça. Oh il y a ben... d'autres PS là, regardez. Ah oui, d'accord. Ah oui, il, ah oui, il y en a d'autres. Oui. Voilà, c'est la PS2, d'accord. Voilà, celle-ci, non, celle-ci est 20, pardon. Et celle-ci, ça, ça c'est Ah oui, d'accord. Hum. Et celle-là C'est 125. Elles sont les deux à 25 Non, la pièce. La pièce, d'accord. Vous voulez qu'il la protège bon. ah. ah ben... Ouais, si vous avez quelque chose avec quoi Oui. Ça vous va Ouais. Merci. Voilà, il est protégé. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Oui. Autrement, euh, il a des bouts, Je crois que j'ai des bouquins. Je ne sais pas si je les ai emmenés. Voilà. Je regardais il y a des bouquins. Il y a On pense pas que j'ai remis les couleurs. Non, non, Ils sont restés à la maison. Ah, merci beaucoup. De oh, rien Bonne journée. Ah vous aussi Les de pluie. Oh, bah, Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Eden Gaming. Donc aujourd'hui, je viens de faire un lit d'Oreny et j'ai... Pas mal de choses à vous présenter je sais pas trop par quoi je vais je pense que je vais commencer par les jeux vidéo parce que j'ai un petit peu de tout alors on va commencer par les jeux oui alors j'en ai trois normalement Hop. donc bah c'est que des jeux que je connais pas hein, par contre il faudra que je teste donc en voilà un Hop, et celui-là je l'ai eu pour euh, 3 euros j'ai regardé sur place les pareils nickel voilà, je sais pas si, si c'est un jeu super bien ou pas si ça se trouve c'est super nul hein, c'est un... des mini jeux apparemment voilà ouais, ouais. j'ai beaucoup de jeux à tester hein, surtout sur la wii hein. je crois que c'est l'une des consoles où j'ai plus de jeux à tester en fait alors ensuite donc là j'ai le winter stars Donc c'est un jeu de ski apparemment. Complet. Et celui-là, je l'ai eu en lot avec celui-là. Et en plus ça tombe bien parce que j'ai la tablette de dessin, oui. Je l'ai avec moi. Donc ça, ça va me servir. Voilà. Et il est complet. Kouro il me semble. 5 vous oublie d'une il me semble donc en fait voilà je l'ai juste là et euh, ouais il y a bel et bien aussi un autre jeu euh, c'est celui là en fait où on peut l'utiliser un autre jeu de dessin après euh, je sais plus s'il y avait euh, sur d'autres jeux encore de cité et donc voilà donc, euh, autour, bah, c'est le bordel, voilà. Et donc, euh, du coup, là, je compte mettre euh, un autre meuble comme ça, ici, là, où il y a les posters. Et là, des meubles plus bas, là, où il y a le, le clic-clac, là, -clac, que je, je, je l'utilisais quand je venais de déménager, en gros. Donc là, je mettrais des, un meuble télé, en gros, voilà. Et pour la manga tech, juste là. Et la petite télé qu'elle a, bah, elle sera sous le lit. Voilà. Il me reste un jeu vidéo encore Mais là c'est sur DS par contre C'est Harry Potter Et l'heure du phoenix Que je n'avais pas dans ma collection Il manque encore la coupe de feu aussi Donc il je le trouve Et il est Complet Nickel. Donc voilà pour les jeux vidéo Donc maintenant passons au goodies Donc j'ai une figurine Pop après, je m'en dis écoute ce que j'ai eu pour 10 euros voilà hop. ça c'est cool Parce que j'avais le j'avais spyro et j'avais le pikachu bon, bah, maintenant ça m'en fait 3 ensuite j'ai une boîte de rangement de cartes pokémon et oui encore bon celle là elle est quand même pas mal abîmée elle est, enfin, même, elle est rouillée quoi un petit peu je l'ai eu pour 50 centimes donc euh, bon j'ai pas hésité Ensuite, bon là, ça n'a plus rien à voir avec le gaming ni euh, avec les Pokémon. On est carrément centré sur des livres. Et j'ai pris Belle et Sébastien. Alors la BD tirée du film. Du nouveau film. Hein, pas le film des années euh, 60-70. Je ne sais même pas c'est quelle année. Euh... Si ça doit être 60-70, les premiers Belle et Sébastien. Euh, avec les, euh, la série en noir et blanc. Là. Bah ça c'est euh, le film qui est sorti euh, il y a quelques années là du coup et euh, bon voilà, bah c'est la bd du film et euh, du coup euh, j'en ai et, euh, et euh, j'en ai un autre j'en ai une autre bd du film d'ailleurs en fait il y a trois films qui est sorti et je crois que c'est le 1 que j'ai euh, la bd du film numéro 1 ça c'est le ça je sais pas si le, le film combien celui-là le 1 le 2 ou le 3 ça rien du tout il n'y a pas écrit le titre en dessous il y a écrit by sébastien mais il n'y a pas écrit le titre bon, en tout cas en tout cas j'en ai deux c'est pas les mêmes après je sais plus dans l'ordre exactement ouais, euh, d'ailleurs je n'ai toujours pas lu l'autre <rire> j'ai pas eu le temps ensuite un livre pinocchio et ouais j'aime bien les vieux disney donc euh, voilà c'était quoi déjà euh, un euro de livre un truc comme ça euh, le bel et sébastien je l'ai eu pour 50 centimes le Pinocchio, je l'ai eu pour un euro c'était pas sur le même stand non. Donc, voilà il, il est très, très bien illustré c'est un peu difficile, difficile de montrer les livres face, face caméra voilà il est très beau. Et euh, du coup, euh, j'en ai un autre. C'est encore un Pinocchio. Voilà, mais pas encore plus ancien celui-là que l'autre. Il enfin, regarde d'ailleurs euh, l'année d'édition. Après, on, on s'en fout un peu. Hein, des fois, il y en a des gens, Alors, l'autre, l'année d'édition, c'est... 1995 donc ouais celui-là il me paraît plus récent que celui-là à Vinny celui-là il est de 1978 ouais. donc voilà comment c'est dedans super bien illustré voilà et ouais je suis un fan de Pinocchio c'est l'un des, dis des Disney que je préfère. Donc, en fait, c'est un tapis de souris Twilight. Voilà, un petit peu de cinéma pour terminer la vidéo. Voilà. Après, vous allez me dire, ça aussi, c'est du cinéma à hein. Voilà. Donc, voilà, ça, je l'ai eu pour 2 euros. Ça va. Ça a tombé, il m'en fallait un tapis de souris. Bon, voilà. Et aussi, en cinéma, j'ai ça. Une affiche euh, en ouvert, je l'ai eu pour 3 euros au lieu de 4 euros. Et donc, en fait, dedans, bah, le petit garçon, c'est euh, Freddy Ingmar. Donc, euh, bah, il est assez connu, hein. bon bah pas autant que Daniel Radcliffe dans Harry Potter, hein, mais euh, il a fait euh, Archer et Charlie la Chocolaterie euh, et plein d'autres. Euh, dans les trucs les plus récents, il fait euh, Good Doctor, c'est une série du coup. Là, donc en gros, ce, cet acteur, bah, il me fait rêver. Quoi. Et en gros, il reflète ce que j'aurais voulu être. Mais non, je ne suis pas... Je ne suis qu'un petit youtubeur. Bon, et je suis aussi euh, acteur de cinéma, mais je veux dire.. C'est plus en tant qu'amateur, quoi. Là, c'est professionnel, là. Il gagne de l'argent et tout, quoi. <rire> Moi, je fais ça juste comme ça, euh, par passion, quoi. Mais j'en fais pas mon métier. C'est ça la différence. Donc, mon acteur préféré, c'est Freddy Ingmar, voilà. Sinon, euh, en réalisateur, bah, pendant qu'on y est, bah, le réalisateur que je préfère, c'est Tim Burton. <rire> Tim Burton et euh, en deuxième, euh, peut-être euh, Roman Polanski. Donc euh, j'ai trouvé tout ça euh, dans, dans un grenier hein, j'en ai pas fait plusieurs, j'en ai fait qu'un. J'ai fait deux fois le tour. Bon, il était pas très très grand le Vingruni, il était, euh... ouais il était moyen quoi. Et bon mais bon j'ai quand même trouvé euh, pas mal de choses et euh, bah et euh, je souhaite bonne et je souhaite bonne chance aux exposants parce que c'est quand même euh, bien chaud dehors moins 30 degrés et encore on était que le matin donc euh, l'après-midi j'espère que euh, voilà une matinée ensoleillée au bout d'un moment, je commençais à avoir chaud, j'ai commencé à enlever ma veste et tout. J'avais même regretté, oh, j'aurais pas dû prendre ma veste, c'est trop chaud. <rire> voilà, bon, après, je suis arrivé tard, je suis pas arrivé très tôt au grenier non plus. Je suis arrivé vers 9h. Donc, moi, euh... ouais, je suis arrivé vers 9h, je suis reparti vers 10h, 10h30, 10 quoi. Et donc, voilà, Me voilà encore avec du bazar. Alors que je viens de d'emménager, j'ai toujours pas acheté tous mes meubles. Ouais, parce que, du coup... Euh... Pour ce qui est meuble, il va falloir euh, investir un petit peu et j'en ai pour euh, j ai pour toute l'année quoi, à investir là-dedans. Euh, du coup, euh, voilà, je suis obligé de remplir le frigo un petit peu moins. <rire> et c'est un petit peu dur parce que je suis grand. <rire> et puis, c'est pas donné parce que du coup, euh, moi, je les, prends, euh, je les prends sur Amazon. Après, il faut les monter, tout ça. Euh, comme, comme je les prends sur Amazon, bon, forcément, c'est du neuf. Donc... Euh, donc ça fait un peu cher. Je préfère euh, investir dans des meubles qui coûtent euh, un petit peu cher plutôt que d'en prendre des pas terribles en attendant. Quoi. Je préfère patienter comme ça. Parce qu'après, les, les meubles pas terribles, justement, il bah, faut s'en débarrasser. Puis c'est chiant. Ouais. J'ai une étagère que je mettrai euh, sur le côté là-bas. Ce serait une, une manga tech, en gros. Je mettrai tous mes mangas. hop euh, Tous mes mangas. Euh, donc c'est surtout des mangas Pokémon. Hein, vu que je suis un fan Pokémon. <rire> voilà euh, Sinon, un euh, manga... Euh, euh, les mangas que, que j'ai le plus, c'est Pokémon. En deuxième, c'est euh, détective Conan, Captain Tsubasa. Voilà, c'est de Kingdom Hearts aussi. Euh, voilà J'en ai que trois. J'aimerais bien voir la série complète. Et apparemment, il y a plusieurs versions. Parce que regardez, le dos il est différent. Voilà. Là, je les ai toujours pas lus. Hein. Donc voilà, j'en ai encore pour un moment... Euh meubler sachant que j'ai pas très grand j'ai quoi j'ai 30 mètres euh, carrés normalement j'ai 33 et demi en tout les 3 mètres carrés les 3 mètres carrés qui restent du coup euh, je prends en compte que c'est pour le balcon parce que le balcon du coup il est assez grand euh, voilà tout le reste du coup Donc du coup j'ai arrondi à 30 du coup j'ai à peu près 30 mètres carrés tout le reste c'est le balcon quoi voilà. Après, je suis content d'avoir un balcon. Hein. C'est cool ça. Bon, oh, c'est moins bien qu'un jardin, mais c'est bien quand même pour un début. Bon, oh, c'est moins bien qu'un jardin, mais c'est bien quand même pour un début, pour un premier part, c'est pas mal. <rire> voilà. Après, je sais pas combien. Après, je sais pas combien d'années je vais rester là, mais bon. Bah, moi, je me plais bien ici. Le loyer, ça va. Il est assez correct. Euh... J'ai pas de problème de voisinage, voilà, tout va bien. Quoi. Bon, j'ai juste pour le boulot, ça me fait plus loin en trajet. Euh, pour les cours de musique, c'est pareil. Avant, j'avais 5 minutes pour y aller, j'y allais à pied. Maintenant, je suis obligée de prendre le tram, tout ça, pour y aller. Ça me fait un peu plus loin. Mais euh, bon, à part ça, tout va bien. Quoi. Euh, franchement, c'est mieux que le foyer. <rire> c'est mieux que le foyer jeune travailleur. Parce que là-bas, c'était meublé avec leurs meubles à eux. C'était un peu pénible je pouvais pas trop m'organiser pour mes activités artistiques. Il y a juste un autre inconvénient, c'est le self du foyer qui me manque. Il était super. Du coup, je peux continuer à y aller mais c'est en tant que client, donc ça me fait un peu plus cher. Mais ouais, le self là-bas, il est, il est top. Ça a manqué, ça. Je regrette pas. De toute façon, j'ai pas eu trop le choix de, de finir dans tel ou tel quartier. On m'a pas trop laissé le choix. Parce que du coup, il fallait que je parte rapidement parce que j'étais en j'étais euh, ancien là-bas au foyer comme le règlement il avait changé entre temps c'était deux ans moi j'avais dépassé j'avais eu ma grosse opération pour un régime au visage donc du coup ça a chamboulé un petit peu tout tout ça là tous ces changements mais euh, bon après j'étais contente de finir un appartement du coup c'était euh, cool mais le, le seul truc où j'étais frustrée, c'est que fallait déjà accepter le premier truc quoi donc euh, voilà j j pas j'ai pas eu le choix sur le quartier ni rien Bon après c'était sur, surtout, surtout au niveau du budget, voilà. Parce que bon, j'ai un petit budget. Hein, <rire> c'est la source principale au problème. Hein, c'est même pas le foyer euh, qui dise, bon bah, il va falloir que vous partez hein, C'est vraiment le budget, il fallait trouver un truc euh, voilà, qui soit euh, dans mes cordes. <rire> voilà. Donc euh, ça n'a pas été euh, très simple non plus. Donc ça n'a pas été simple non plus, mais euh, après c'est pas moi qui a... Qu'à chercher, j'étais. Euh, c'est le foyer qui, c'est le foyer qui, est, qui était attaché à un truc de jeunes, pour les jeunes de moins de 30 ans comme moi pour, euh, pour euh, tout ce qui est logement tout ça donc euh, voilà c'est comme ça que ça s'est fait. Euh, ça a pris quand même pas mal de temps en un an euh, un an et demi après il y a eu Covid qui a gêné euh, pas mal aussi donc euh, voilà et on finit par me trouver un truc bon bah c'était là et puis bon bah, c'est petit mais ça me convient. Donc. C'était assez petit mais ça me convient. Après, bon bah après, euh, si j'achète beaucoup, je vais devoir squatter le grenier de ma mère. <rire> <rire> voilà. <rire> euh, bon après, euh, heureusement, euh, heureusement, euh, après je, ce que je conseille aux gens qui euh, ont un appartement assez petit comme moi, bah, je vous conseille euh, le démat, le dématérialisé. Mais euh, bon après il y a, y a plein de monde qui n'aime pas ça mais bon moi moi j'aime bien moi. Hein. Après j'ai toujours ce... Après c'est vrai que j'ai aussi ce petit côté matérialiste, donc euh, voilà quoi, donc euh, c'est là où c'est <rire> un petit peu.. Euh... <coughs> donc voilà, c'est là aussi un petit peu embêtant. Parce que je collectionne, euh... enfin je collectionne. Euh... Oui je, je, peux, je peux. En fait je suis un... En fait je suis un collectionneur. Jeux vidéo, trucs de cinéma, euh... Euh, musique aussi. Euh, mais euh... bon, après, ce qui est des jeux vidéo, je fais pas de full set. Par contre, il peut m'arriver à faire des full sets sur euh, par exemple euh, bah, les Pokémon. ça c'est sûr. Et je les veux tous. <rire> les jeux vidéo Pokémon, je les veux tous. Donc, full set Pokémon par exemple. Mais euh, après, euh, voilà, je ferai pas des full sets euh, sur, sur tout. Quoi, genre, alors, tous les jeux Gamecube, tous les jeux DS, des trucs comme ça, même les jeux pourris, euh, les plus pourris, non, tout ça, tout ça, ça je fais pas. Il y, y, y a des collectionneurs qui font ça, full set avec des jeux tout pourris euh, qui gardent du coup pour compléter leur collection. Ça moi je fais pas, je garde vraiment les jeux euh, qui me tiennent à cœur. Moi je dis que des maths c'est bien parce que ça me fait quand même euh, gagner euh, pas mal de place. Euh, même pour euh, ce qui est euh, euh, streaming, tout ça, pour euh, regarder des séries, des films, tout ça. c'est pas forcément que pour les jeux vidéo, hein, voilà. Donc euh, même pour la lecture il y a Kindle, tout ça, donc... Euh, voilà, moi, je, tout ça, ça me sauve un peu la vie, on va dire. <rire> Après, je dis ça me sauve la vie, j'exagère, mais c'est juste que... Bon, voilà, j'aime bien passer beaucoup de temps sur, sur les écrans, voilà. C'est comme beaucoup de jeunes, hein, même des moins jeunes d'ailleurs, hein, je pense. Donc, euh, donc voilà, donc euh, moi, je dis que le démat, c'est un très bon truc. Après, euh, c'est pas plus écolo que le matérialiste, hein, mais... <rire> voilà, quoi, on peut pas... Voilà, Après, chacun ses goûts, ses préférences. Moi, en tout cas, je suis pas contre, j'aime bien. Bon, bah voilà, les amis, donc je suis content de vous avoir montré tous mes achats, de vous avoir parlé un petit peu de moi et tout. Voilà, nickel. Vous avez vu, j'ai un beau t-shirt au Moi Bon, ça fait longtemps que je l'ai, je l'ai vu quand j'avais vu le spectacle. Je pense que c'était en 2011 maintenant. Je sais plus ce que je les avais vus aussi au Grand Rex à Paris une fois, je ne sais plus, le t-shirt il vient de 2011 euh, ou à Nantes ou à Paris, je ne sais plus <rire> voilà, je me suis fait beau j'ai mis Mozart, j'ai fait New York, voilà <rire> donc voilà, arrêtons de blabla je vais arrêter de papoter euh, plus que ça, hein, parce que la vidéo va durer une éternité <rire> donc voilà les amis, donc euh, j'espère que cette vidéo vous a plu et on va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo allez, salut les amis